Bonjour bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine Attendez Ouais Donc vous avez remarqué ma cuisine n'est pas forcément idéale Elle n'est pas du tout dans les couleurs de nos choix, de notre choix On fait avec ce que nous avons pour l'instant Et il faut que j'arrive à la faire fonctionner Pour l'instant on a juste tout balancé comme ça euh, je vais vous montrer les tiroirs, c'est le bazar. Et donc il faut que je trouve une façon d'organiser ça. Euh, donc vous avez peut-être pu déceler qu'elle n'est pas très pratique. Il y a le point d'eau là, le lave-vaisselle qui sera là dans 10 jours, euh, à l'opposé. Là, il y a le frigo, là, c'est le four. Et au milieu, il y a ceci euh, pour cuisiner. Donc la, la plaque, la cuisinière. Je n'ai pas le de garde-manger. Euh, donc je dois utiliser les tiroirs et les, les petites niches là pour stocker la nourriture elles ne sont pas très très grandes j'ai juste cette ce petit là qui me permet de mettre les grands pots je n'ai pas d'autre placard où je peux mettre mes grands pots ici non plus ils ne rentre pas <rire> donc voilà il faut que je trouve comment faire fonctionner ça Alors tout d'abord donc cette vidéo a été filmée en plusieurs fois donc ça c'était une des premières fois j'ai dû nettoyer la cuisine elle n'était pas nettoyée par les anciens propriétaires je pense qu'ils n'ont pas eu de temps donc euh, j'avais d'abord nettoyé les intérieurs des meubles et maintenant que j'avais eu un peu plus de temps que j'avais pu poser un peu tout j'ai fait les... le dessus des meubles et plus tard vous allez voir aussi euh, le dessous puisqu'il s'était assez gras quand même alors avant que vous me demandiez si ça va je vais bien euh, j'ai un gros rhume, euh, en fait c'est le Covid, mais j'ai euh, un rhume en réalité, donc j'ai une voix magnifique. Et ne vous inquiétez pas, je m'isole, ça fait une semaine que je suis chez moi, je ne vois personne. <rire> Donc là, j'enlève bien la graisse qui est sous les meubles. Alors du coup, je me permets de faire cette vidéo parce que euh, c'est parfois compliqué de, de trouver une organisation pour une nouvelle cuisine. Donc euh, j'ai mis un peu de temps, j'ai mis un mois pour euh, essayer de trouver euh, comment faire fonctionner cette cuisine pour nous parce qu'on n'a pas l'intention de la changer d'ici euh, année on va au moins attendre 5-6 ans donc il faut la faire fonctionner donc, voilà voilà ah, on va d'abord faire un premier petit tour vous allez voir allez déjà un petit tour, allez, déjà un petit tour du avant donc voici ce qu'elle donne euh, premier look au premier coup d'œil, on se dit waouh ouais, elle est chouette votre cuisine bon. après on se rend compte que il y a des portes des fenêtres ou des ouvertures dans chaque mur, c'est ça qui la rend si compliquée. Donc, euh, après plusieurs euh, semaines, euh, j'ai essayé toujours de trouver, vous vous rappelez ma fameuse vidéo comment organiser une cuisine, il faut essayer d'avoir un point où on a tout ce qui est service pour servir, un point pour tout ce qui est nourriture et un point pour tout ce qui est euh, cuisiner, cuire et pâtissé, bon là ici j'ai pu mettre plus ou moins pâtiser, pâtisser à côté donc ça c'est clairement les trois tiroirs service, et vous avez vu le meuble au dessus de l'évier c'est aussi service, ici ça va être les tiroirs euh, nourriture, avec les, les meubles au dessus ce sera aussi nourriture on n'a pas d'autre euh, garde-manger donc on fait avec ce qu'on a, c'est un peu le bazar <rire> je l'avoue euh, Oui. on va trouver ça c'est le coin cuir, donc ça c'est le niveau épicier, c'est ce que je vais devoir un peu organiser vite fait, et là par contre les trois tiroirs, donc il y a les casseroles, les Tupperware on va dire, et tout ce qui est beaucoup pour euh, garder les restes, et les couteaux et autres pour cuisiner, ça c'est nickel, c'est ce que j'utilisais avant. Ça c'est le meuble pour tout ce qui est pâtissé, donc je vais pouvoir mettre mes, mes moules. Là c'est un peu le bazar, pour l'instant on fait la vaisselle, on n'a pas encore de lave-vaisselle. L'évier était dans cet état-là, il euh, voilà, il faudra le changer quand on changera la cuisine. Mais voilà, donc j'ai plus ou moins réussi à trouver quelle organisation je veux. Donc maintenant on enlève tout. Donc je vais réutiliser tous les bocaux que j'avais déjà. Je vais juste euh, assumer le style de cette cuisine et ajouter des étiquettes euh, qui seront noires et avec une écriture dorée. On va vraiment assumer ce, coin, ce côté anthracite et jaune et faire que tout fonctionne bien, qu'elle soit belle on va dire et à la fois fonctionnelle. J'avais jamais étiqueté mes peaux avant réellement. Mais là, comme les niches sont visibles, donc la nourriture sera visible, je veux que ce soit bien. Alors là j'essaie de cacher mais moi j'utilise donc ces étiquettes avec le stylo doré qui venait avec. Je les ai achetées sur Amazon, euh, j'ai fait un achat avec tout ce qui était euh, contenant pour euh, ranger le frigo, ça sera une prochaine vidéo. Euh, par contre euh, oui j'avais cherché à Centracor etc, j'ai pas retrouvé ces étiquettes là spécifiquement euh, où ça me plaisait pas, c'était pas assez grand ou quoi, du coup ben, j'ai acheté tout sur Amazon. Et voilà, je vous mets le lien en dessous, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais voilà, c'est ce qui fonctionnait le mieux pour moi. Alors j'aime bien le, ce doré là euh, parce que il écrit bien. J'avais fait un test avec du blanc au tout début et euh, je trouvais que le blanc ne remplissait pas bien les traits blancs. Donc ça faisait un peu cheap. Et puis, euh, les traits que ça remplissait, ça faisait trop flash, je ne sais pas comment expliquer. Du coup, je, je préfère le côté doré. Donc voici tous les pots. Et on va les étiqueter. Sur la caméra, on voit pas beaucoup le doré, mais en vrai, on, on peut bien le lire. Il y aura un plan de plus près, après vous verrez, ça donne pas mal. Tadam Et voilà, ils sont tous faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à les remettre en place. Donc, dans le petit meuble là où il y a que les grands bocaux qui rentrent, en haut, ce sera tout ce qui sera pour la pâtisserie, donc le sucre, le sucre glace, la farine, euh, ce genre de choses, la fécule de maïs, etc. En dessous, ce sera tout ce qui est pâte et riz, et le boulgour, je pense tout ce qui est céréales, on va dire alors évidemment donc dans la niche du haut on va mettre tout en haut tout ce qui est bonbon pour éviter que les enfants y aillent et un peu en bas dans le prolongement des, des pâtes on va dire on va continuer les petits bocaux de pâtes donc on a les spaghettis qui ne rentrent que couchés les vermicelles les lettres alphabet le risotto, le quinoa, le maïs, là, il y a les quinoa, et ça je ne sais plus, bon, et les lentilles, parce que je n'avais pas d'autre endroit où les mettre. Où mettre Ensuite, là c'est tout ce qui est coin, petit déjeuner, parce que quand je me lève à 6h30 du mat', je fais mon petit déj, sur ce, là à côté de la bouloire, donc évidemment c'est important pour moi d'avoir. Pour l'instant je ne fais plus trop de smoothie, je n'ai pas envie de réveiller tout le monde à 6h30, donc j'ai mes protéines, euh, les, la, les flocons d'avoine, les noix, le maca et les céréales, c'est pour les enfants. Le cacao, le sucre. Donc ça c'est une cafetière à piston que j'ai récupéré chez ma maman, tout comme cette, euh, cette théière, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref. Donc ça, voilà, c'est le coin. C'est pas mal, ça marche bien. Je l'utilise tous les jours, évidemment. Ici, j'aimais pas trop les tasses qui tombaient pas mal. Les verres sont un peu fouillis. Donc je vais utiliser une ancienne étagère qu'on utilisait déjà avant dans un autre meuble. Euh, et voilà, pour faire deux étages. Ça me permet de bien aligner les verres de vin. Donc en haut, je mets les petites tasses, évidemment, elles sont plus perdues euh, au milieu des grandes. Voilà. Et au-dessus, ça va être la partie déco, donc ça c'est pour servir, c'est quand on fait les apéros, il y a quatre petits bols. Et ça, c'était ben justement pour assumer le look de la cuisine, on a craqué. Enfin, j'ai craqué. Donc ça, c'est tout ce qui est service, franchement, euh, ça marche bien comme ça. Peut-être qu'on devrait faire un tri dans les bols. Bon, hein. Et j'ai racheté des, des, des assiettes en plus parce qu'il nous en manquait pas mal. Donc oui, c'est des assiettes qu'on a trouvées sur Amazon il y a 4 ans, que j'ai réussi à retrouver. C'est des Mikasa Julia ou je ne sais plus quoi. Et ça marche pas mal, elles sont bien. Alors maintenant, évidemment, je range tout mon bazar. Un petit nettoyage s'impose. Et oui, j'utilise des, des éponges horrible mais bon pour l'instant il y en a besoin euh, puisque je ne pense pas que la personne avant était une reine de, du ménage et euh, du coup il faut vraiment que j'arrive à bien tout nettoyer à fond avant de pouvoir réutiliser ce que j'utilisais moi avant et donc j'ai besoin d'éponge je ne sais pas d'ailleurs si ça vous dit euh, des vidéos motivation ménage moi j'adore regarder ça, c'est con, mais euh, ça, me, ça me calme pendant les nuits d'insomnie et à la fois ça me motive à nettoyer et à maintenir ma maison propre. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse ce genre de choses ou pas du tout Dites-le moi là en commentaire. Donc j'ai acheté ce machin pour éviter que tout traîne tout le temps euh, et qu'il euh, y ait de l'eau qui stagne entre le mur et le lévier. Euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle ce truc, mais c'est vrai qu'avant, euh, même dans notre appartement, on avait toujours du mal avec la lavette. Elle séchait à moitié quand on la laissait sur le sur lévier et du coup avec ça elle va pouvoir bien sécher. Donc ça c'est mon éponge et le truc d'avant c'est normalement ce que j'utilise comme éponge. <rire> oh là là, la vie en ce moment mes petites lingettes, pas lingettes, comment on appelle ça Oh, je n'ai plus de mots, bref, voilà, c'est clean, nickel Je testais si c'était magnétique. <rire> Même si je ne vais pas laisser mes couteaux là. On va plutôt mettre notre meuble que j'ai récupéré chez ma, ma, ma maman aussi. On va mettre du thé dedans. Il faut que je les étiquette. Mais euh, voilà. On avait une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle ce petit truc. Donc on a mis tous nos thés dedans. À côté de la bouilloire, Ce qui est plutôt logique. Donc voilà l'aperçu du plus gros bloc dire de la cuisine donc je suis plutôt contente donc là en gros j'ai juste acheté des étiquettes hein. <rire> donc ici comme je l'ai dit je vais pas changer mon organisation tout va bien J'avais fait un bon gros tri dans les bocaux avant de déménager, donc c'est ici que je vais changer les chevins, je vais changer, je vais les allonger, <rire> parce que j'en ai marre de ne jamais savoir ce que c'est, et qu'elles bougent beaucoup, alors que qu'allongées elles vont se bloquer elles-mêmes, et euh, c'est con mais les ducros sont pas mal de bonne taille, j'aime bien leur écriture, donc au fur et à mesure quand je devrais remplacer les autres, que je prenais de première marque, c'est les pâturages ou les cigalous, je ne sais plus, d'intermarché, j'achèterais du croc parce que j'aime bien. Donc, voilà, c'est pas idéal, mais c'est très bien. Point, y a pas besoin de faire plus de chichi, c'est des épices. Je mets toutes les épices dans ce bac au cas où s'il y a une fuite un jour. Et à côté c'est le sirop. Ouais. alors ça c'est le coin où est censé venir le lave-vaisselle un jour peut-être et c'est aussi le coin où on dépose tout vous voyez la, la porte où on rentre direct de là, enfin il y, a un, il y a une entrée mais je veux dire quand on rentre de l'entrée après on va dans la cuisine et on dépose tout dans, sur ce meuble évidemment donc euh, il faut régulièrement le ranger donc c est, c est, il est venu le temps de ranger ça On a évidemment notre petit, euh, un petit plateau là en porcelaine rectangulaire blanc euh, pour beaucoup de tout ce qui est bricolage. Il faut pas oublier qu'on est encore en rénovation. Là, à l'heure actuelle, l'heure <rire> où je vous parle, euh, on est en train d'attendre l'isolation du mur, du salon et de la salle à manger, donc on a, on a encore des choses à peindre, on a encore des trucs à accrocher, donc on a plein de petits trucs a besoin donc je vais remettre ce plateau aussi là parce qu'il y a le maître on doit souvent remesurer des choses on est en train d'acheter des meubles un buffet etc donc euh, voilà la vie normale d'une nouvelle maison quoi. donc là j'ai acheté sur amazon ces deux petits paniers là euh, noirs euh, j'aime bien euh, j'en ai pas trouvé qui me plaisait je voulais absolument des rectangulaires en plus ils peuvent se Stack more. Ils peuvent se... Ah, se superposer, on peut les empiler, merci, on peut les empiler. Et euh, je me dis, on sait jamais si un jour on installe dans le garage une, une, une, des étagères, on peut un, euh, les empiler, on peut l'utiliser pour autre chose. Donc c'est pas mal. J'ai écrit avec les mêmes étiquettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a motivé à organiser votre cuisine. Et je vous attends aussi. Enfin, je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui sera l'organisation du frigo. Et oui, oui. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao